What the fuck? Salut Homer! Salut Duck! Et bienvenue pour ce spécial Dero. Deo est un jeu complètement fou! Alors là, pas aujourd'hui, pas de publicité, pas de plus en distrait. On va aller voir trois jeux de ce jeu qui est complètement dément et fou! C'est la première fois que je vais regarder ça, par contre. Ah bah, Je pense super. que ça doit Alors, être bien quand même. Il y, y a deux équipes. Donc là, tout de suite, ils n'ont pas tout le temps de réagir, ils n'ont pas tout le temps de comprendre. Donc, ils s'assalent sur des pupitres, des pupitres sur des trucs. Et là, bah, ils s'aperçoivent que. Les en... poutres oh, là, soit ouais. que le sol. Voilà. On peut voir un peu la profondeur d'en haut, c'est énorme. Donc, le but du jeu, je que vous expliquer, messieurs-dames, va être de répondre à des questions. Plus euh, vous répondez mal aux questions, et plus votre. Euh, euh... Le truc réduit, c'est ça, hein, voilà. si je me trompe C'est le ponce réduit. D'accord. Et donc, les derniers en liste. Et chacun leur terminé. tour, c'est ça chaque tronçon de. Ouais, chaque tronçon de. Okay. de, de, de, de là, là, on voit bien que voilà, ça, hein. ça. Ça va diminuer, Ça diminue, ouais. Donc là, ils doivent. Euh, donc, il lui en une question. Donc, là, on va voir bien hein, que ça diminue. 128 sur C'est pas énorme non plus. Hein, donc, euh, ça se réduit à une vitesse qui va quand Ouais, ils ont quoi bien. À peu près 2 mètres de, de longueur, non Ouais, c'est ça, ça, à peu hein. près. Euh, c'est pas non plus. Euh... Donc là, la bière. Et que quand on... ils ont bon, ça s'arrête, c'est ça Ça s'arrête, voilà. Okay. C'est la question suivante. Mais ça, ça doit être impressionnant quand même d'être, euh, comment dire, d'être euh, sur la poutre et, et, et tu vois le vide en bas, il y a que les japonais qui ont des, des, des, des, <rire> des, des idées un peu bizarroïdes, quand ah même, même mais hein, tout comme je. 110 cm, la taille mimimatique. Alors, c'est pas bien, je me suis pas à la faire. Alors là, donc là c'est pas. Donc en fait, le, le principe c'est qu'il y a des anagrammes, ça va ressembler à un objet et il faut deviner lequel en fait. Oh, donc, moi je dirais ça. une bouteille mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, là, là, ah mais en plus c'est une traduction. Il hein. s'énerve. Hein. Attention le gars. Attention. <rire> bouteille d'eau t'avais raison oui. Ah oh, je suis trop mal à l'aise. Alors là franchement. Bah ouais, pour Et moi ça bon ressemble à une bouteille bon d'eau. Je hein. peux aller faire le jeu, c'est bon. Non, mais je sais pas, pour moi ça ressemble à une ah bouteille d'eau. Bien... On va voir si c'était bon, on continue. Alors, y... Alors bien sûr, on... on vous met bien sûr les liens pour voir les différents. Euh... Je sais. Euh... On vous mettra les liens pour voir les différentes vidéos. Ah bon. Beaucoup ouais, plus oui, compliquées, parce que là, ouais. vraiment, on essaie d'ébrancher un peu aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh... Voilà. Je dirais. Euh... C'est chaud. Faut, et, faut, franchement, faut savoir. Allez, va mettre un joker. Si je pas mis. Et là, en fait, c'est un micro. Faut reconnaître que c'est euh, un non, micro quand mais même euh, non, non, mais Après il y a des anagrammes et tout, alors, je sais pas Donc, là, on a, on a on accéléré on un peu le jeu. Donc là on voit déjà que c'est vraiment de plus en plus petit là. La chute est pas loin, la chute, euh, oui, oui, Au milieu, oui, il, il existe fait... bien. Oh la vache. Et même si c'est pas de haut, oh, franchement, t'as. T'as. Aimé... Bon, appris... va... ah ouais, mais. c'est fait. T'as vraiment l'impression que t'es tombé tout au fond, tu dis putain. Alors, non, je vous rassure, ils sont pas morts. Hein. Bah, j'espère pour eux, parce que trop <rire> moi, il y a plus de jeu. Hein. Ah, ils feront pas la suite du jeu. Oh non <rire> <rire> Je vois pas ce que c'est là. Euh... Je sais pas. Ah, J'avoue, c'est dans le jeu donc les ennemis nous changent aussi au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus dur. Ouais, c'est ça. Mais faut. Oh je sais vache. pas ce que c'est. Alors même moi, j'arrête pas de trouver, je pense quand même. Oh la vache. Allez, le jeu s'accélère un petit peu plus. D'accord. Oh, oh la vache. C'est un poil de oh, là. <rire> <rire> Ah, il fait vachement sérieux comme ça. Oh la vache, bien à bien réduit, hein. Donc là, il faut retrouver, en fait, des... des, des... Il faut retrouver, en fait, le, le, le, la phrase ou le mot. Et du coup, on voit mal et du coup, là, on revoit voit bien comme ça. D'accord, ok. Oh la vache. Ils sont sauvés Ça y est, le jeu est terminé. Donc, il y en deux qui sont tombés. Donc, Oh ah là là, c'est la première fois qu'il y a des survivants dans le devil. Dans ce jeu C'est la première content. fois ouais. Ah ouais quand même Parce qu'autrement il n'y a pas de... Euh, J'ai vu d'autres vidéos de vidéo et euh... Allez, deuxième jeu Alors là... Bon, ce je... jeu il consiste je... en quoi Alors, doc, Je vais hein. t'expliquer, c'est très simple Je vais te laisser déjà un peu analyser Donc un hein, monstre tout au fond donc, pour Ouais ça ouais pas, je vois, mais. je voilà. vois ça okay. hein. Le principe, toujours ouais. dans le jeu, c'est de S'échapper D'accord Donc pour cela... Donc ça c'est l'animateur le, le du, du jeu, il est un, un peu, peu bizarroïd. Oui, voilà. Donc là dirais. il demande de se mettre à plat. Ils savent pas encore pourquoi. Et rien que ça Et ça devrait foutre les boules quand même. Hein. Bah ben, ouais, même moi j'ai les, les boules quand même, pour eux déjà. 3, 2, 1, 0. Oh la vache Il va falloir Alors, remonter jusqu'en haut, c'est ça Remonter jusqu'en haut, et ne pas se faire manger par la bête. D'accord, ok. Et regarde. Parce que la bête, voilà. elle avance, c'est ça voilà. Ou Et elle reste les... sur place là, ouais. euh, Elle va avancer. Là, toutes les portes vont se fermer. Il va falloir les réouvrir une, une après une. La vache. <rire> <rire> <rire> tu mets... Non, mais ça peur, il va falloir résoudre des énigmes ou une connerie Tout comme à fait, ça, voilà. ça Pour ouvrir la porte à chaque fois. D'accord. Voilà. On avance un petit peu le jeu. Parce que là, forcément, on... A... on a... Oh non mais ça t'a flippé moi. Je... Franchement ils sont, ils sont tarés ces Japonais. Ouais, ouais, ils s'en vraiment... foutent ces Japonais. Euh, ils ont vraiment une euh... Mais C'est quand même franchement c'est quand même bien fait et bien pensé. Quoi. Oui. Faut, euh, pas, euh, faut vraiment le faire quand même. Hein. Donc ça c'est vraiment des... voilà faut vraiment que euh, si le si le monstre arrive à l'ingo orange il avale la candidate. D'accord. S'il dépasse la ligne rouge, il a quand il y a. Donc vous voyez en bas, on a un peu un anagramme comme Pikman, un peu. Pac-Man, oui, pardon. pac Voilà, donc là, il faut pas qu'il se fasse manger. Après, ils doivent résoudre une ligne. Bon, je ne pourrais pas vous la traduire, c'est clair et net. Non non, non, non, moi non plus. Ça, donc là, j'ai un petit peu plus avancé le jeu. Parce qu'ils ont réussi à franchir les trois portes. Les trois premières. Portes. Euh, et deux là... portes. Ils ont réussi à franchir deux portes. Là, pour réussir euh, à sortir, il faut franchir la dernière porte. Tout ça. à fait, voilà. Tu vois là les gars, il y a un la... gars ah, quand même Ils en ont combien à, à, à résoudre comme ça 3 se euh, se je crois, 3 par porte. Je pense. Oula le Pac-Man arrive là Oulalalalalala Là, là, là, là, là, là, là. là s'il si, hein, a... arrive dans le jaune, il y en a un qui se fait bouffer, c'est ça Tout à hein. fait, voilà. Danger. Il y en a un qui va se faire bouffer. Vraiment bien fait, ça, ça nous coupe de voix là. Euh, ouais, moi aussi, parce que faut... donc là il va voilà, il, il va se sacrifier pour euh... oh, avec un petit cœur. Mon avis, sacrifié par amour. Oh la vache, c'est impressionnant. L'impression qu'il qu se fait vraiment pousser. Et puis mets un ralenti, tu vois! Ouais Et là, c'est reparti, allez! Eh, <rire> ils ont vraiment oh, des casans. En, en Ils ont vraiment des casans. Ah en moins! C'est génial, quand même! Ils ont de ces jeux! <rire> ça fait des frissons comme j'entends ça! Je sais pas toi Allez, allez là, en, en fait, fait faut qu'elle résuscite cette game-là pour. Allez! Ah, Je crois qu'ils vont réussir là hein. ah, Je sais mais je peux pas te le dire, faut vraiment... Je te laisse ça sur le présent en est-ce qu'elle va réussir ou pas ah, Peut-être hein, si elle est... Elle est forte ils en a déjà, en en en en énigme, en... En... déjà franchir les portes donc, euh... Mais là elle est toute seule hein, elle... Elle... Elle sont... ils sont plus deux hein ouais. C'est vraiment... un stress ces trucs là Ah il lui en reste bon, Allez, 1m50 là La pression est arrivée à son comble Va-t-il, va-t-il, va-t-il, va-t-il, va-t-il, va-t-il, va t se après une page de la Je suis Il avance à grand pas Oh la vache la pression là, oulala Allez, 1m14, allez, allez, reste oula Ouais ça va être hein. shot ouais. Il faut qu'elle mette tous les cubes je crois, c'est ça Je sais pas, franchement je ne peux pas de point te dire Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, allez, allez, allez. Yes! Array, Elle a réussi! Oh, jolie! Dero! Yatta Je suis contente! Batman est éteint. Joli, ah, franchement, bravo. Ouais, franchement, franchement, franchement, faut le faire. Respect Ouais, va se faire. Franchement faut le faire, hein. ils ont vraiment des jeux, hein, euh, c'est bien comme jeu Mais c'est des trucs que tu verras jamais en France hein. Non ça c'est clair, jamais... c'est impressionnant quand même C'est vraiment impressionnant Allez, le dernier jeu on va vous montrer C'est de Lo... de Lo... Donc là on a, donc, on a vu donc, le jeu là Et donc maintenant on va voir la chambre fermée Donc en fait ils vont arriver dans une chambre ouais, Ils vont avoir plein d'énigmes à résoudre pour pouvoir se libérer de la chambre mais il faut qu'ils fassent vite parce que la chambre se remplit d'eau Oh putain la vache Ah, ah oui. ouais, ouais. D'accord. Ah c'est le truc qui tue ça. Oh, tu vois bien Claude il est revenu hein Ouais <rire> Il est pas mort hein Non non non <rire> ah, là, là. Bah heureusement parce autrement... Euh, le jeu il est un peu stupide ah, donc le là, jeu là, il là, faut là. trouver les retrouver les énigmes, ouvrir des coffres et tout. T'as avancé un petit peu hein Oh là là, j'avance un petit peu là déjà. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Mais là, ils réfléchissent aussi. Ils sont marrants les japonais quand ils réfléchissent. Donc là, ils expliquent un peu le principe du lignes mais bon. Apparemment, il faut placer des boutons de bon ordre. Un peu comme un nos japonais. Bien réfléchi il si il tout, ils faisait des choses. Oh, L'eau est bien montée déjà. Alors, il y a aussi euh, une autre épreuve, parce que là, je peux pas tout montrer. Hein, Ou ouais, ouais. euh, aussi, Ou euh, aussi, une chambre, la même chambre. Ouais. Pareil, il doit s'échapper aussi. Mais le plafond descend. Ouais, c'est chaud ça. Et donc, euh, j'ai déjà vu des candidats se faire quasiment écraser la tête. Hein, donc, euh, ah, ouais. Ils ont vraiment un appel. Que te fait ami. Euh, ah on n'est pas veut gagner des millions non plus Moshi Moshi Allo allo C'est impressionnant. Mais je croyais que t'es allé au Japon toi, il n'y a pas si oui, longtemps je, que oui, ça, oui, euh... oui, je suis allé au Japon et euh, c'est vraiment un pays très facile. Ouais. Euh... C'est bien ça. Ah oui. T'as visité quoi alors ah, J'ai visité pas mal de villes. Tokyo, Nagano, Osaka, Kyoto. Waouh T'as bien... T'as... pense que t'as du bien t'amuser oui, quand même. Oui, je là suis quand même... J'étais même aussi content de rentrer en France, c'est tout ça, ça. Oui, oui, ouais. ouais. C'est une semaine et demie, ça paraît long. Combien la, Une semaine et demie. Une semaine et ouais. Ah ouais, quand même. Oh ouais. ouais. ouais, ils sont content, ils ont résolu une partie de l'énigme, apparemment. Ah, puis les, les voix en plus... Euh... Ouais. Heureusement que la jipe, remonte pas. Ah non, mais la caméra pour pas ah, profiter Allez C'est qui qui va descendre Ah mais ça, il pas, est pas c est, c est... Oh, mais le barbelle dedans. Mais on s en s en des cheveux <rire> <rire> <rire> Mais on s'en fout ah je suis beau, je veux pas que le... le... le... le... le truc me. <rire> Allez, est-ce qu'ils vont réussir Donc là ils vont commencer à ouvrir les coffres, ça a déjà ouvert un coffre, hein. Et ils ont trois coffres à ouvrir apparemment. Ouais. D'accord. Prochaine énigme... là tu tires vraiment ses cheveux. 365 divisé par 3 égale 125. 1, 2, 3. <rire> Il a dit ça mal. Oui, oui, ça fait mal, hein, <rire> quand même. Euh... On est à 25 cm, 26 cm ah, d'air. De, de, de, de Et puis de... c'est pas le petit tuyau, c'est le, le gros tuyau de. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est euh, ah bah ouais, le talo de. de, bien de culé, lui, moi, euh... Ah oui, donc ils doivent composer le code. Ah oui, d'accord, mais ça doit pas s'ouvrir parce que du coup, ils doivent pas avoir le bon truc. Voilà, il, ouais, il, il, il, je pense qu'ils sont. Ouais. ils croient que c'est 123, mais en fait, c'est 125. 20 centimes. En fait, eux ils croient que c'est ça, mais en fait c'est 125, voilà, c'est ça. Là, tu vois, là du coup, oui, oui, il, bien, il a bien compris que c'est 125. T'es allé à l'école ou quoi, toi Ah, même moi je le savais pas, de toute façon. Non. Oh, non, même <rire> moi. oh là là, joli. Est-ce qu'ils vont réussir ah, j'espère qu'ils vont réussir quand même parce qu'ils vont pas arrêter la flotte tant qu'ils ont pas le tant qu'ils ouais, sont ouais, pas le ouais, après, après bon je pense qu'ils ont pas enfin, ils mourir dans ya ya ya Apparemment ils ont gagné hein. C'est dommage qu'on a pas la tradition. C'est vrai. Si vous savez vraiment de quoi ils parlent, allez-y, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Mais mettez les commentaires, hein, carrément animateur avec un sac poubelle sur la tête, c'est franchement enfin, les... <rire> pas des sacs mais... mais Franchement, <rire> ils ont vu. F... Tu sais, ils ont vu du fumé un petit joint ouais, avant. Ont... De... Ah, la dernière question. Ok, ok, ok, ok. okay, okay, okay. Bon, l'eau doit être bonne quand même, hein, je pense. Hein. Ouais, j'espère. C'est pas l'eau le shot de tout à l'heure. Hein, de... ouais, c'est ça, des épisodes précédents. Oui. <rire> Question numéro 1 Oh c'est reparti pour la flotte. Et puis euh, là c'est euh, Gédo de chez Gédo apparemment. Oh là là, les questions. Oh là là là là le chrono est déclenché. Oh ça là ça devient quand même. Ça devient, ça devient juste énorme, quoi. Euh, oui, que Ils vont même... pas, mettre... pas les noyer, quand même. avec les a de d'autres qui flottent, j'adore. Donc là, on avance un petit peu, elles sont quasiment... là là là là là Fini. 4 cm d'espace de... pour respirer. C'était trois parfums qui viennent de... Ouais, 3 parfums. Joli, c'est bien les, les, Allez, les, les femmes, la, les les les les ça. Elles s'y connaissent. Allez, dernière question. Et quoi, ils sont à ça 3, 3 cm oh là, là, là, là, là, là. Ils jouent vraiment à la, vraiment à la limite. Ah ouais, euh, hein. c'est des fous. Oulala, là, là, tout se joue là, quoi. 1 cm. Oh les boules! Ah ouais, mais là c'est quoi quoi? Ils aller. sont à 1 cm du truc! Ils sont quoi? Ils sont à 1 cm Putain, non, ouais. les boules! Non! Fin du jeu! Fin du jeu! Oh là là, les boules! Ah non! Oh là là! Bon bah voilà! Ah là là, C'est dommage! C'est dommage! dommage. Ce sera pas une victoire pour aujourd'hui! Non! Ils ont pas réussi, ils ont pas réussi à s'échapper! Mais bon, euh, c'est des truc que tu verras jamais ici, hein. je me répète, hein, mais... Euh... Non, c'est clair, bravo quand même Ouais, franchement, ouais En tout cas, euh, bah, merci de nous avoir suivis pour cet épisode un peu spécial, j'avoue Oui, un peu spécial Et euh, on va se marier encore plus La semaine... euh, dans, dans 15, 15 jours, jours hein. Parce que franchement, là, j'ai mis du lourd, j'ai mis des Batsoul Games pour nous régaler J'en ai déjà vu quelques-uns, les Batsoul Games, et euh, c'est vrai qu'il euh, y en a... Euh... À mourir, ça me rire tu Faut peux pas t'empêcher que... de rire. Le, le, en principe, fait. le principe des candidats, ils doivent pas rigoler, sinon ils se vont frapper. Je crois qu'ils qu ving... déjà. Euh, ils ont 24. Voilà. Heures. Ils... Pendant 24 heures, ils sont dans le. Tout à fait. Dans nous, un, ouais. un décor un peu, euh, un peu Tout à type. fait. Milou, euh... Nous, on va pas. Voilà, on, va... on va pas passer 24 heures. Mais... Voilà. Non, non, bon, non, allez non. salut à tous. Merci, mon cher mère, Merci pour nous avoir suivis. Ouais, bah, bah merci à toi, Doc. Et puis, euh, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Allez, salut à tous. Ciao.